à tous, quelle semaine de folie euh, Jusqu'à jeudi tout ça a été bien et alors après euh, ça a été le carnage. Euh, du coup tous les plans ont fait n'importe quoi, il y a énormément de choses que je dois reporter et euh, je sais pas forcément dans quel état. Ça va être la surprise. Euh, déjà, je vais commencer par me coller lundi euh, une liste de choses à faire pour récupérer ce que j'ai pas pu faire euh, cette semaine. Euh, normalement, ça a l'air d'être pas mal euh, parce que euh, j'ai reçu des, enfin, je les ai pas reçus directement, mais il y a eu du gaz, euh, des lacrymos, de manifestations qui a pénétré dans l'appartement et je suis ultra ultra sensible. Euh, je me suis retrouvée à pu pouvoir respirer, et euh, du coup je suis un, un peu foutue sur ventoli, ventoline et cortisone en urgence, et euh, en fait ça a très très très très bien marché. Euh, J'ai été vraiment étonnée de voir euh, bah, à quel point la ventoline m'a permis de respirer. Je crois que j'en parle à généraliste généralistes. Euh, du coup ça va vachement mieux. <rire> je dois adouer que le premier jour, euh, je n'étais pas rassurée. Et... Euh, j'ai quand même pas mal de, de tâches à, à transférer du coup puisque je n'ai pas pu, euh, euh, j'ai rien fait à partir de, de, de, de jeudi soir vendredi en fait. Euh, en plus, on a eu coupure d'électricité euh, jeudi après-midi et soir. Là, c'est là que j'ai commencé à pu pouvoir respirer parce qu'ils ont gazé euh, Nancy et euh, tout vendredi, euh, non, une partie de vendredi, ou c'était samedi seulement. Euh, on n'avait plus internet, c'était peut-être que samedi, on n'avait plus internet, du coup euh, j'avais des recherches à faire, des trucs comme ça, bah non, ça a été euh, n'importe quoi. Et samedi après-midi, je me suis rendu compte qu'il y avait un poisson rouge qui avait un problème, donc aujourd'hui il a fallu soigner les poissons rouges. Euh... Alors oui, c'est possible, et mais euh, c'est pas facile du tout, et euh, ça me stresse énormément, euh... d'autant plus que euh... Je suis probablement dyspraxique. Euh, le fait de manipuler un truc gluant qui bouge, qui est pas content, qui est vivant, et que il faut pas trop le presser, parce qu'il faut pas le craser, mais il faut le tenir suffisamment, parce que sinon ça gigote, ça a été euh, vraiment difficile pour moi. Donc, euh, pas mal de stress... Euh comment j'ai deux critiques de bouquins à faire d'ici tu es un qui, est, qui était vraiment génial l'autre sympa mais un euh, vraiment génial mais bon bah faut s'y coller hein. Hop. oui alors ça du coup euh... je, vais en... je vais prêter un des bouquins euh, à ma mère du coup parce qu'il il était bien ça j'ai réussi à le faire vu que j'ai eu internet aujourd'hui ah, ça je le ferai tout à l'heure. Il ah. euh, y a le changement d'heure ce week-end, mais ça je, je me contente de rappeler à mon mari qu'il faut changer les heures qui sont pas connectées directement euh, pour le, le gros du boulot. Après, ça va être euh, ça va être des trucs un peu euh, un peu basiques. Euh, euh, j'ai réessayé les exercices respiratoires mais euh, ça fonctionnait plus bien euh, à cause de... à chaque fois que j'essaye de faire des respirations profondes je me mets à tousser. Du coup j'ai demandé à mon kiné qui passait justement euh, vendredi matin. Euh, je, je fais quoi Moi j'essaye de respirer correctement et je tousse. Ou je laisse tomber, je respire comme un cochon à toute vitesse, tout coupé, et je tousse moi. Elle me dit bah pour l'instant on essaye de diminuer l'inflammation en urgence. Euh, vous toussez de temps en temps parce que visiblement il y a des trucs à évacuer Ça a ça réagi gaz, au gaz en fait en produisant euh, du mucus Mais le problème c'est que du coup bah moi je, je suis toute bouchée quoi. Et, euh, et du coup il bah, faut gérer un peu le bordel après euh... Qu'est-ce qu'on fait avec ça Donc normalement j'ai reporté pas mal de choses euh, à faire euh, Au point de vue déco j'ai pas mal envie de me rappeler... Euh, euh, de respirer mais sans pression parce que euh, quand j'essaye de faire des bonnes respirations lentes, longues et tout ça, la seule chose qui se passe c'est donc euh, un petit peu euh, un petit peu se rappeler euh, c'est bien de faire des efforts mais euh, pas non plus trop la pression parce que euh, des fois bon, on peut pas donc, working Progress, ça me parle bien. Voilà. Euh, ça, du coup, ça va être un peu les mêmes les mêmes tons, les mêmes couleurs. C'est euh, c'est toujours euh, la marque euh, Passion Planeur dont je vous avais parlé, mais qui n'a pas de distribution en France. Euh, donc, j'ai été contente de... De les, de les tester, euh, d'en prendre une fois, mais je ne reprendrai pas forcément parce que euh, c'est quand même difficile euh, euh, d'en avoir et je n'ai pas envie de payer trop de, de frais de port non plus. quoi Et puis il y a des trucs euh, qui sont aussi très bien euh, autres. Donc là j'ai des trucs à faire. Hop, on va se mettre quoi Pas trop costaud. Hein. <rire> pas trop. Pas trop. Pitié. Euh, alors, ça c'est des stickers, les euh, modèles ils viennent de chez euh, Silhouette Studio et en fait il y a euh, le... Je vais vous montrer un peu comment ça fait. On a le, le fichier et en fait on peut l'imprimer sur du papier euh, stickers. Comme ça on a l'impression et après la on passe à la silhouette et ça découpe. Euh, donc là c'est du noir, les traits sont noirs et je vois qu'ils paraissent euh, verts mais en fait non ils sont vraiment noirs. Euh, ça ça a été annulé, je vais mettre un truc dessus, ce sera un peu, un peu plus sympa visuellement. Euh, sinon dans ce type là il y a un site qui propose de, de, directement d'avoir ça. Oh, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est lequel. Bon je ne les retrouve plus. Il y a des sites qui proposent des planches avec du papier un peu plus euh, classique, plastiqueurs, du papier euh, étiquette classique, et en fait on peut les coloriser. Au crayon, à la main, euh, tout simplement euh, comme on le ferait avec du, du, du papier... Euh... Je les ai retrouvés. <rire> Parce que justement, je me suis dit que ce serait une bonne idée de m'en servir. Euh, ça, c'est donc Journaling. Euh, ça doit être fr. Voilà. Ça, c'est la marque journaling.fr. Qui font plein de trucs. Bah, donc, pour le journaling, merci. Euh, je les ai redécoupées, parce que les pages étaient un peu trop grandes pour là où je les avais rangées avant. Et euh, du coup, ils vendent ces petites planches. Les designs sont très sympas et euh, on peut après les mettre en couleur soi-même, ou les laisser euh, comme ça. Donc, je vais essayer de prendre un modèle un petit peu, un petit peu grand quand même, Donc, genre celui-là par exemple. J'ai déjà mis un truc là-dessus. <rire> Allez, celui-là je vais le mettre en arrière-plan. Euh, parce qu'en fait il y a eu un... Un changement avec un, un de mes médecins qui avait déplacé un rendez-vous. Puis finalement non, il n'a pas pris ses, ses vacances à ce moment-là, donc ça a été rechangé. Alors, je un mec de beau là-dessous. Elle est un petit peu de de verre. De verre à petites fleurs. Derrière les fleurs. Alors, on peut découper avec des lignes droites, machin et tout, mais on peut aussi arracher faire ça juste comme ça on peut aussi euh, orienter la coupe comme si par exemple je voulais faire un pot avec euh, avec ça on peut remettre une, une couche sur le côté pour euh, faire un peu euh, euh, des formes différentes euh, moins droites euh, voilà. qu'importe c'est un truc qui vous qui vous plaît quoi dans l'idée donc moi ça me permet là de planquer un rendez-vous qui a été annulé de manière un petit peu plus esthétique. Je vais remettre une petite fleur de l'autre côté. Euh, Peut-être pas la même. Je regarde un peu les motifs que j'ai. Je suis ralentie aujourd'hui. Hein. Alors, on va virer ça, ce sera plus simple pour manipuler les papiers. Ah. Euh, bon. Et eh ben, je vais prendre ça. <rire> voilà. Euh, je vais prendre celui-là et puis je mettrai le, le pot devant comme ça donc ce derrière c'est euh, moi qui les ai imprimés et c'est un papier qui est un petit peu euh, doux euh, euh, ça fait pas plastifié mais c'est assez doux et l'autre c'est vraiment un papier euh, type imprimante euh, tout, euh, tout con je vais tester avec les courets taqués, donc euh, mes, mes feutres aquarelles. On peut mettre du de couleur du surligneur, euh, d'autres feutres. Après, si c'est des feutres euh, type feutre-alcool et tout ça, ça risque de traverser. Il faut voir un petit peu. Et là, je vais voir un peu ce que ça donne et vous montrer la différence entre les deux, euh, les deux types de papier. Alors, hop, hop, hop. Euh, on n'est pas obligé de prendre 3 millions de couleurs. Hein. Mais ça me faisait envie. Alors... Parce qu'en plus pour moi c'est un, un moment assez apaisant de faire des colorisations comme ça. Donc là on voit que le papier euh, imprimante tout simple, euh, je vais zoomer, ouais, pas mal, <rire> le papier imprimante tout simple, euh, notamment ici, quand on revient dessus à plusieurs reprises, euh et il, il s'assombrit euh, au centre et euh, ça fait un peu tacheté, un peu différent. On va regarder ce que ça donne ça sur euh, le papier euh, sticker. Je conserve la même couleur exprès. Le papier euh, là, qui est donc un papier sticker. Vous voyez l'intensité de la couleur, c'est ouf quoi C'est pas du tout la même intensité de couleur. Euh, c'est beaucoup plus foncé. La glisse est exceptionnelle. Je vais prendre une autre couleur, euh, une plus pâle, et on va voir comment ça se fond. Donc sur le papier type papier imprimante, on n'a pas de fondu euh, du tout, et ça refait un peu euh, quand on fait un, un passage commun. On, on a euh, cet assombrissement euh, qui est lié au papier qui est en train de de foncer et puis potentiellement de souffrir un peu hein, le papier imprimante, l'aquarelle, euh, pas le concept. Sur le papier stickers, euh, on a un fondu très net, les couleurs euh, continuent à pouvoir être miscibles. Je me demande si vous n'avez pas un peu trop sombre, si c'est mieux ou pas, non c'est pire, hein. c'est pas mieux. Euh, les couleurs ont un rendu euh, plus intense et un meilleur fondu. Donc ça, on voit un peu ce que ça donne avec les verts. J'accélère un peu. Mettre un petit peu de ça là. Ouais, clairement, c'est euh, sur le papier sticker, c'est nickel. C'est pas du papier photo, hein, attention. Et on va essayer un verre un petit peu plus sombre, intense. Mais ça risque de passer pour du noir. Ouais, ça c'est le problème, c'est que du coup sur le papier sticker. Ah, j'ai pas de focus. Gromf. Allez. Décidément, ça a été une semaine euh, très compliquée, je vous dis, et ça continue. Voilà. Donc là, le, le papier, euh, le, le, ce, ce vert intense qui est censé correspondre à ça, euh, il est presque noir en fait sur ce papier-là. Je vais faire quelques points ici. Donc, génial le truc. Je ne peux pas faire de focus euh, l'endroit où je veux. Il est foncé, mais euh, on n'est pas non plus sur euh, un équivalent de noir. Donc, je vais reprendre bien sûr des couleurs beaucoup plus pâles pour mettre. Euh, je suis toujours. À... Je vais peut-être même laisser déborder un petit peu pour avoir ces petites touches spontanées de, de verre très léger. Ce qui est intéressant quand on fait les impressions soi-même, mais ça implique du matériel assez important. Il y a deux choses qui peuvent être intéressantes, c'est que déjà on a pris ce qu'on veut comme on veut, et puis la taille. Là, les planches, j'ai fait, euh, fait des tests en fait, tout ça. Euh, c'est différents formats, il y a des mêmes modèles, mais en différentes tailles. Euh, ça, c'est deux fois la même chose. Non, c'est pas pareil. Il euh, y a les retournées aussi. Celui-là et celui-là, je crois que c'est le même. Qui est même que celui-là. Mais le même que celui-là. Mais c'est euh, celui des tailles différentes. Euh, donc vous pouvez adapter les tailles, vous pouvez faire des, euh, des effets miroirs. Et euh, mais voilà, pour pour ces stickers ça, qui, ont, qui ont quand même des formes assez particulières, il faut une machine de découpe et, et ça c'est quand même un gros investissement et puis ça demande du temps, hein. ça demande du temps et du boulot. Donc euh, si ça vous amuse, que c'est un loisir créatif qui vous plaît, pourquoi pas Si c'est euh, juste euh, vous voulez décorer une fois de temps en temps vos trucs ou... Euh, ou utiliser des stickers vraiment euh, utiles, parce que ça, on est vraiment dans de la déco, c'est pas utile. Euh, je suis en train de chercher, je les ai, ai encore perdus. <rire> je la semaine difficile, ça, ça finit par me désorganiser. Euh, voilà, je les ai retrouvés. Euh, ça, ça peut être très utile pour marquer des choses, à euh, se souvenir, à repérer, à faire attention euh, quand j'utilise dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, ou encore dans l'autre. Euh, ça peut être aussi de noter un truc euh, très rapidement en petit dessus et de le coller que quand on sait quand on va le, le coller dans l'agenda. Le, le genre euh, rappeler telle personne mais on sait plus euh, ses horaires, on va appeler, on va tomber sur le répondeur euh, du cabinet médical par exemple et on va dire bon bah voilà d'accord faut que je rappelle euh, euh, jeudi matin ou je sais pas quand quand la personne travaille. Alors on va essayer un peu de, j'hésite, du rouge, du, du brun, un peu de circuit là, peut-être celui-là. Allez, on va mettre un petit peu de rouge. Ça y est, heureusement, il n'a pas voulu faire le focus cette fois. Alors donc pareil, on retrouve vraiment cette euh, tendance à, à foncer le papier très très fort dès qu'on est euh, euh, sur un second passage, et les couleurs se mélangent pas bien. On voit vraiment, mais se mélangent pas du tout en fait. Hein. Pas comme ça en tout cas ce qu'on peut faire dans ce cas là si on veut mélanger les couleurs c'est prélever un peu ou euh, contaminer euh, le pinceau l'autre pinceau donc là je vais prélever du rouge avec le brun et euh, délicatement faire ça Oups, comme ça la frontière elle est beaucoup plus euh, floue voilà au dessus on va mettre plutôt du jaune du jaune ou du orange un hein, petit truc dans l'autre sens. Si je parviens à ranger et à reprendre ce que je veux, je vais mettre du jaune pour les petites fleurs. Et là, euh, ce que je remarque aussi, que je voulais savoir, c'est que euh, l'encre a tenu sur ce papier-là et elle ne m'a pas fait euh, de trucs qui bavent. Alors que je n'ai pas une imprimante laser, mais c'est une imprimante jet d'encre. Alors, donc, ce petit détail, il me, plaît, il me convient. J'ai planqué mon rendez-vous. Euh, euh, annulé déplacé qui finalement a été redéplacé à la date précédente c'est tout bon pour moi ça manque encore un peu de de lignes euh, je sais pas peut-être de couleurs aussi euh... Euh, là il pleut à verse mais euh, j'ai quand même remarqué qu'il faisait meilleur euh, ces derniers temps et euh, je vais mettre un truc comme quoi euh, pense à aller marcher un peu euh, sur la terrasse. Donc c'est écrit euh, Go for a walk. Euh, va pour, euh, pour une, une petite marche. <rire> aller marcher sur la terrasse. Et ce que, ce que j'adore aussi, c'est euh, aller lire euh, au soleil. Et je recommence à pouvoir le faire. Donc ça c'est super plaisir. Euh... <coughs> je rejette un petit coup d'œil est-ce qu'il y a un truc qui serait.. Euh, euh, qui serait sympa. Ça reste les mêmes, euh, les mêmes, euh, les mêmes choses, quoi. Allez, on met un petit. Et donc ça, c'est pas du noir, c'est un brun, qu'est-ce que je raconte, un vert extrêmement foncé. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Où est-ce que je veux ça Hop. Euh, et puis, tant que je suis à vous montrer des stickers, c'est un peu différent. Euh, Ceux-là, j'ai trouvé les modèles, alors c'est pas d'utilisation commerciale, hein. euh, j'ai trouvé les modèles qu'on avait le droit de télécharger, et j'ai fait le, le détour sur euh, Ordi, euh, pour euh, la silhouette. Donc, impression euh, sur papier. Euh, là, c'est du papier type euh, imprimante, tout con. Et je vais en prendre un comme ça, tu vois. Allez, celui-là un petit panda qui, qui part. Ah <rire> Et celui-là. Je vais vous montrer. Là, la silhouette, j'ai fait beaucoup de tests pour faire les réglages. Et du coup, euh, ça a découpé tout. Donc, euh, on peut pas faire comme sur d'autres. où euh, On a le papier du dessous. Comme ça. Euh, ça, j'ai réussi à le faire, mais après plusieurs tests. Et ça, c'était mes premiers. Euh, donc, il faut venir décoller comme ça. C'est pas forcément un problème. C'est un petit peu plus difficile. Mais ça va, quoi. Donc là, je vais mettre mon petit panda <rire> qui va faire sa petite marche. Et euh, ce que je voulais me rappeler, c'est qu'il y a des chances qu'il fasse beau et que... Enfin, par à coup, euh, par moment, profite euh, qu'il pleuve pas pour aller bouquiner dehors. Voilà. Donc je vais me mettre, pareil, euh, un petit panda euh, qui va euh, lire sur un rondin. Alors bien sûr, moi je ne lirai pas sur un rondin. Ah, on peut déconner. Euh, et ça, pareil, c'était d'autres euh, tests. Donc ça, je les ai euh, je les ai dessinés, colorisés. Euh, J'en ai colorisé une partie sur ordinateur et une partie... Voilà. Il euh, y a plusieurs couleurs. Je vais vous montrer dans les turquoises. Ceux-ci, je les ai colorisés sur ordinateur. Alors je remonte un petit peu. Voilà. Et euh, ensuite, j'ai euh, détouré à l'ordinateur également. Euh, je les ai je les ai dessinés <rire> sur papier, scannés, colorisés à l'ordinateur, c'est ça. Et euh, si on regarde les turquoises là, je les j'ai euh, repris et en fait, euh, je les ai colorisés en aquarelle sur papier. Ensuite, je rescanne euh, le dessin colorisé pour faire pareil le détourage sur ordinateur. Donc ça peut donner des effets euh, différents. Moi je, je gère très très mal la colorisation sur, euh, sur ordinateur. C'est euh, loin d'être évident pour moi. <rire> On va dire ça comme ça. Euh, mais voilà, ça... Et là par contre pour les réglages, euh, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, euh, à savoir ça vraiment, le, le, le sticker, ce qui vient comme ça. Je suis désolée, j'ai un petit peu de mal à, à parler Je vous dis, la, la fin de semaine a été quand même Ouh. Voilà Donc on va remettre un petit cristal euh, Dans ces couleurs euh, chaudes Là par exemple de Début de semaine, on peut les mettre par exemple euh, Ensemble, un peu comme ça Un petit peu naturel, un petit peu sympa j'aime bien J'aime bien l'idée euh... Je regarde ce que j'ai à côté de moi, genre Carpe diem, là, qui sont sympas. Je les aime bien. C'était un lot de trois, ceux-là, il me semble. Ça doit être Artemio qui avait fait cette collection-là, euh, il me semble. Euh, et en fait, je les ai adorés. Je les ai pas mal utilisés, mais il m'en reste encore. Tant mieux, tant mieux. Et... On va reprendre un petit peu. Donc là je suis en train de faire le tour avec le doigt pour sentir euh, une différence de hauteur pour repérer où c'est. Voilà. J'ai pas envie d'un truc trop structuré donc je vais le découper à la main. C'est des mots, donc c'est écrit euh, zen, euh, carpédienne, pur, silence. Voilà. Petit mot euh, qui vont être tout à fait adapté, j'espère la semaine prochaine, avec un besoin de, de souffler, de récupérer de prendre soin des poissons rouges, en espérant qu'ils s'en sortent. Euh, et puis, on a quand même pas mal de jardinage, aussi, euh, sur la semaine qui arrive. Sûrement à faire Voilà Donc, euh, c'était long <rire> démontrer deux trois trucs euh, j'espère que le, le, le coup de la variété des stickers ça pourra vous aider soit au niveau euh, esthétique euh, vraiment bah, pour vous amuser faire plaisir et tout ça euh, soit au niveau euh, pratique <coughs> en fonction de vos besoins euh, en termes de couleur de forme d'adaptation de, euh, de taille aussi voilà n'oubliez pas qu'il n'y a, a pas de bonne solution universelle euh, la bonne solution c'est celle qui vous convient et euh, le bon truc euh, esthétique ben c'est pareil c'est celui qui euh, que vous vous aimez euh, c'est celui qui vous met en joie euh, et, et c'est tout et puis si bah, vous avez pas envie de décorer vous avez pas envie de décorer c'est aussi bien personne n'a à vous juger que vous décoriez ou pas que voilà du moment que ça vous convient que ça vous amuse que voilà impeccable, faites-vous plaisir. Voilà, bah, bonne semaine à euh, tous et à toutes et puis euh, au revoir.